Bonjour. Dans le défi 7A, nous allons programmer Timio pour qu'il avance de façon autonome et que lorsqu'il rencontre un objet, il s'arrête, recule de 15 cm, tourne de 45 degrés et reprenne son chemin. C'est un défi que nous avons déjà fait dans le passé. Par contre, la différence cette fois-ci, c'est que nous voulons limiter la quantité de fois que Timio va le faire. Donc, on va compter le nombre de fois qu'il va tourner. Pour ce faire, nous allons devoir utiliser de nouveaux blocs, de nouvelles conditions et des variables. Donc, commençons. Tout d'abord, travaillons avec ce que nous connaissons. Nous voulons que Timio avance. Lorsqu'il rencontre un objet, donc, lorsqu'il rencontre un objet, qu'est-ce que nous souhaitons que Timio fasse? Nous souhaitons qu'il s'arrête. Nous souhaitons qu'il recule de 15 cm et qu'il tourne à droite de 45 degrés. Donc, ça ici, c'est quelque chose que nous avons déjà appris à faire. Dans le passé, on avait cette boucle-là qui était faite à l'infini. Cette fois-ci, la différence, c'est que nous voulons que cette boucle-là se fasse pour une durée maximale donc une durée connue qui est de 5 tours. Donc dans le contrôle, nous allons utiliser la boucle faire quelque chose, tant que, puis tant que le nombre de rotations va être plus petit ou égal à 5, donc le nombre de fois qu'il va avoir tourné. Donc on va lui demander de faire avance, et que lorsqu'il rencontre un objet, ceci ça soit fait. Donc, c'est-à-dire qu'il recule, il arrête, il recule, et il tourne. Maintenant, pour être en mesure de compter le nombre de fois que ça va se faire, c'est là que nous allons utiliser des variables. Vous devez déterminer, faire une nouvelle variable. Donc, vous cliquez sur « Nouvelle variable », vous entrez le nom de la variable, et à la suite d'avoir entré le nom de cette variable-là, c'est là que les nouveaux blocs apparaissent. Moi, je l'ai fait dans le passé. Donc, j'ai déterminé ma variable tourne, donc, ça permet de définir tourne, d'incrémenter tourne et d'utiliser la variable tourne. Donc, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de définir quelle est la valeur initiale de tourne. Donc, ici, voyez-vous, il reste un espace ou un endroit où on peut clipser une nouvelle donnée. Donc, si nous allons dans valeur, nous descendons un peu plus bas, nous allons voir qu'on a un petit bloc qui permet de donner une valeur initiale Attends. Donc, on va lui donner une valeur initiale de 0, compte tenu que nous n'avons pas commencé. Donc, ici, nous souhaitons donner une valeur et que ça ici, ça soit fait en continu. Puis, on veut que ça soit fait tant aussi longtemps qu'une certaine condition, donc tant aussi longtemps que Tigno ne l'a pas fait 5 fois. Donc, dans les valeurs, si on va complètement à la fin, on permet. Si, si on, ça, ce bloc-ci nous permet de venir comparer des choses. Donc, tant que notre variable tourne est plus petite ou égale à 5, nous souhaitons que ça se poursuive. Donc, ici, tant que notre variable tourne est plus petite ou égale à 5, nous souhaitons que ça se poursuive. Donc, il nous manque la variable tourne, on peut aller la chercher. Et il nous manque le 5, donc dans valeur, complètement bas. Ici, le petit bloc, nous permet de poser des valeurs. Donc, au début, on l'avait utilisé pour mettre un 0. Cette fois-ci, on l'utilise pour mettre 5. Donc, ici, au départ, c'est 0. Puis, ce qui est à l'intérieur de notre boucle va se faire tant aussi si longtemps que la, la variable tourne va être plus petite ou égale à 5. Donc, à chaque fois qu'il va tourner... On veut être capable de compter le fait qu'il a tourné. Donc, c'est là qu'on va utiliser dans variable incrémenter. Incrémenter, ce que ça veut dire, c'est augmenter. Donc, si il rencontre un objet, je vais lui demander d'arrêter, de reculer, de tourner à droite et de tenir compte, de venir calculer le fait que j'ai fait cette opération-là. Donc, on va augmenter la variable tourne. De 1. Donc, voyez-vous, on pourrait mettre plusieurs chiffres différents. Nous, c'est 1 qui nous intéresse. Donc, s'il rencontre un premier, un premier objet, la variable ici qui était au départ 0 va être rendue à 1. Un deuxième objet, à 2. Un troisième objet, à 3. Et ainsi de suite. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de le compter pour qu'éventuellement, ce programme-là s'arrête. Donc, il va rester dans la boucle tant aussi longtemps que notre variable est plus petite ou égale à 5, et ensuite, il va s'arrêter. Donc, pour que ça s'arrête, dans les contrôles, on a un bloc qui est arrêter le programme. Maintenant, la dernière chose que nous voulions faire, c'est de pouvoir voir en temps réel où est rendue cette variable-là. Donc, pour réussir à voir cette variable, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans l'endroit valeur, et complètement en bas, nous avons un bouton qui s'appelle afficher la valeur de chaque fois qu'on rencontre un objet ce que nous voulons faire c'est venir afficher où est rendue cette valeur là donc la valeur de notre variable tourne donc encore une fois ce que nous voulons c'est la variable tourne donc on va la chercher donc chaque fois qu'il va rencontrer un objet il va faire ses opérations et en plus nous afficher la variable tourne de quelle façon est-ce qu'il va l'afficher timio sur le dessus, vis-à-vis -vis ces flèches, va faire apparaître tranquillement différentes portions d'un cercle qui va aller de 1 à 8. Lorsque le cercle, ou lorsque cette valeur-là atteint 8, c'est le maximum que Timio va être en mesure de nous afficher, parce qu'il n'est pas capable d'afficher plus que de 0 jusqu'à 8. Parce ça, il y a, ça n'a plus d'impact. Donc, de cette façon-ci, avec ce programme, Lorsque nous allons appuyer sur la flèche, ce que ça va faire, c'est que ça va définir la variable tourne, qui est une variable que nous avons inventée à zéro. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ce qui est à l'intérieur de cette section-ci de la boucle, tant aussi longtemps que tourne n'est plus petit que 5. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça le fait avancer. Lorsqu'il avance, s'il rencontre un objet, il arrête, il recule de 15 cm, il tourne à droite de 15 degrés, il augmente la variable tourne de 1 et l'affiche sur le dessus de Timio. Puis là, ensuite, ça va retourner et il va continuer tant aussi longtemps que notre variable est plus petite ou égale à 5. Et lorsque c'est fait, il va arrêter le programme.